Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti préparer les terrains à maïs et on va semer Derrière moi vous voyez c'est la fonte, il y a des endroits où il y a des modes Avant de passer le vibro je vais passer ça Comme ça fait sec et qu'il n'y a pas eu d'eau, on va en profiter Alors on vérifie la profondeur On est environ à 3,3 3 et demi Et l'écartement est respecté parce que vu que c'est un plateau c'est ça tous les 17 cm et les intérants 75 ce qui nous fait du 83 000 pieds hectares alors je vais vous montrer un peu le dépliage là j'ai soulevé les deux rouleaux il faut bien qu'ils soient baissés en position route et là après Bon, forcément c'est dans l'autre sens Et là on déplie le rouleau C'est un Eva Agridis Moi que j'ai 6m30 Et là après Avec l'autre manette Faut y aller progressivement Parce que ça fait quand même du poids la fonte Voilà, ça fait deux à coups Parce qu'il faut savoir que c'est et là, normalement, il faut que je donne une petite impulsion après en avançant. Voilà. Les roues ne touchent plus au sol et les rouleaux, et ils vont casser, vous voyez, les quelques modes qui restent. là. J'ai pas voulu repasser euh, une heure rotative ou autre chose. Comme c'est... Je vais passer un coup de vibre juste avant de semer là il y en a eu, eu juste un et après euh, on semera